Jouir, c'est méditer. C'est un des titres, enfin des sous-titres des chapitres de mon livre, L'intelligence intime. Qu'est-ce que ça veut dire, jouir, c'est méditer Pour moi, ça veut dire que la jouissance, elle se vit dans le corps. On a besoin de la ressentir pleinement. Là, à l'instant, qu'est-ce qui se passe en moi Et pas seulement ressentir, aller chercher des sensations de plaisir, mais avoir en fait cette attention, engagée et curieuse que nous enseigne la méditation. Quand on est là dans une méditation, assise simplement à observer nos sensations, nos ressentis, on construit notre capacité à être là, dans le moment présent. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose dans la sexualité Une des choses que je déplore vraiment, c'est que le monde de la méditation et le monde de la sexualité n'est pas beaucoup plus d'intersection. Et du coup, pour résoudre ce problème, je vous propose aujourd'hui en exclusivité une nouvelle approche de la méditation qui inclut pleinement le corps. Est-ce que vous avez déjà fait une méditation, par exemple un scan corporel et on vous, scanne, vous sentez vos pieds, vos jambes, vos hanches et puis pof, votre ventre. Parce que vous, vous n'avez pas de sexe hein, en fait. Vous n'avez pas de, de vulve, de pénis, de testicules, non rien. Pouf, on est passé au-dessus. Et puis après on monte et on sent euh, sa poitrine. Mais attention, pas ses seins. Et puis après la gorge, enfin bref, il y a ces parties-là de notre corps qui sont finalement euh, mises de côté dans la méditation souvent, dont on ne va pas parler. Et je pense que c'est important de les inclure. Donc je propose aujourd'hui une approche de méditation guidée qui inclut toutes les parties du corps et plus que ça, qui vous aide à construire. Il y a une méditation par exemple connectée à l'énergie de la sensualité à l'intérieur de vous. Il y a une méditation sur reconnecter au désir. Il y a une méditation sur euh, découvrir en douceur ses seins. Il y a des méditations masturbatives guidées pour apprendre à se toucher vraiment pleinement en conscience, en respirant, en ressentant. Attention, ce programme, il est que pour les femmes. Euh, je créerai un truc pour les hommes aussi dans un autre temps, mais pour l'instant, je voulais vraiment aider les femmes à se reconnecter à leur énergie sexuelle, à leur puissance sexuelle et à vraiment réintégrer leur corps. Ah. Parce qu'on a le droit de se sentir bien dans son corps, on a le droit de se sentir à l'aise avec ses sensations, à l'aise avec le plaisir. Le nombre de femmes que je reçois qui me disent « j'ai l'impression de ne pas avoir le droit au plaisir ». Là, dans cette expérience, vous avez le droit au plaisir. Et je vous guide, pas à pas, sur comment vous y reconnecter, comment vous reconnecter à votre propre corps. Et j'ai aussi créé une communauté en ligne, un groupe Facebook, dans lequel il y a des lives, vous pouvez poser vos questions, échanger. C'est vraiment important pour moi de pouvoir amener plus de paroles et plus d'intimité, plus de partage sur ce sujet qui est parfois si, si tabou. Donc voilà, il y a déjà quelques petits extraits de méditation guidée sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller les retrouver si vous aviez envie d'avoir une petite idée de quoi ça peut ressembler. Et on se retrouve très bientôt. Le lien pour accéder à ces méditations guidées est juste en dessous. Je vous laisse le découvrir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et osez prendre le temps d'être présente avec vous-même. Bonne journée.